salut salut c'est Adjoa j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui des perles de tapioca au lait de coco et aux fruits c'est un dessert très rafraîchissant surtout en été et au printemps avant de continuer je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne plus rater mes vidéos voici donc la liste des ingrédients il nous faut des perles de tapioca que vous obtiendrez dans toutes les épiceries africaines et asiatiques du lait de coco choisissez-le de préférence onctueux comme ça le dessert sera très délicieux une mangue bien mûre une banane du miel si vous n'aimez pas le miel vous pouvez bien sûr prendre du sucre et dans ce cas 70 à 80 g de sucre enfin on aura besoin du zeste d'un demi-citron on porte tout d'abord 200 ml d'eau à ébullition ensuite on verse les perles de tapioca dans l'eau à feu moyen tout en remuant constamment au fouet c'est très important car les perles ont généralement tendance à s'attacher au fond de la casserole au bout de deux minutes on baisse le feu et on incorpore le lait de coco on va continuer de brasser à l'aide d'une cuillère à soupe tout en raclant le fond de la casserole toujours pour éviter que le tapioca ne s'y colle on sucre à présent avec le miel Voilà, les perles ont bien gonflé et sont translucides. C'est exactement la consistance que vous devez avoir en fin de cuisson. Maintenant, j'ôte la préparation du feu et la laisse un peu refroidir. Pendant ce temps, je taille la mangue et la banane en petits morceaux. Dès que la bouillie est tiède, je la verse dans quatre verres ensuite j'ajoute les fruits et je décore avec le zeste de citron voilà c'est tout c'est un dessert très facile à réaliser comme vous avez pu le voir et maintenant je vais vous faire la dégustation mmh. Le zeste de citron apporte une légère acidité qui titille les papilles. Mmh. Alors voilà, c'était euh, mes perles de tapioca, au lait de coco et aux fruits. J'espère que ce dessert vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mouah.